Bon, C'est la première fois que je fais un truc avec autant de détails, il s'est plutôt bien imprimé par contre euh, les pieds sont relativement fragiles donc je vous recommande de ne faire des supports pour le bas que sur la partie support en contact avec le plateau et pas partout sinon vous allez arracher le pied du milieu voilà après euh, si vous y arrivez autrement euh, tant mieux Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Maker. À demain. À demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao ciao